Je m'appelle Matteo Roux, du coup j'ai 20 ans. Euh, ça fait 5 ans que je suis entrepreneur. J'ai eu l'occasion à 16 ans de, de créer ma première entreprise en tant que prestataire en, en montage vidéo. Euh, et puis euh, à l'âge de 18 ans, j'ai découvert les sommets virtuels euh, et j'ai tout de suite été passionné parce qu'en fait depuis que je suis tout jeune, aussi loin que je me souvienne, je suis passionné à la fois par la vidéo et par l'événementiel. Et je me suis dit, en fait, les sommets virtuels, ça a réunit littéralement tous euh, les avantages et la, les passions que j'avais. Et je me suis dit, il faut que je creuse le truc. Je suis parti donc euh, un peu observer ce qui se faisait, notamment aux états unis parce que j'avais pour croyance qu'ils ont toujours de l'avance sur nous d'un point de vue marketing et au niveau de la mode. Et ça n'a pas loupé, parce que là-bas, c'est quelque chose de très démocratisé. Donc j'ai décidé à partir de là, il y a deux ans, de me spécialiser dans l'organisation de sommets virtuels, euh, notamment euh, pour aider les entrepreneurs, coachs et thérapeutes à organiser leur propre sommet virtuel, même en étant débutant, euh, pour acquérir des prospects et devenir leader de leur marché. Euh, à partir de là, je suis passé par différentes étapes. Et j'ai décidé récemment, euh, enfin récemment, il y a quelques mois, de euh, commencer un mentorat, de prendre un mentorat avec Lingen. Pour euh, vous dire ce qui m'a motivé concrètement à faire appel à Lingen et pas à quelqu'un d'autre, c'est premièrement au niveau de ses valeurs de sa personnalité. Euh, c'est quelqu'un qui me comprend parfaitement. Euh, c'est la seule personne à l'heure actuelle en tant que coach, qui a réussi, je pense, à comprendre ma façon de penser euh, et c'est très précieux pour moi. Euh, il a une façon d'aborder les choses qui est ultra bienveillante, mais il sait aussi dire les choses quand il faut les dire. Euh, et vraiment à chaque session, euh, dans le cadre de ce mentorat, c'est vraiment euh, un gain d'information et euh, de prise de conscience immense. Et surtout, moi c'est ce que je recherchais, je recherchais vraiment un plan d'action étape par étape, savoir quoi mettre en place à quel moment et plus être perdu à savoir ce que je devais faire à un instant T pour pouvoir avancer. Euh, et puis, on, on passe quand même euh, de sacrés bons moments. Euh, J'aime bien dire que c'est une aventure humaine avant tout. Il y a du business, certes, euh, mais c'est euh, voilà, une activité euh, globale euh, et, et ça impacte beaucoup la partie personnelle, beaucoup plus que ce que je pensais d'ailleurs. Que ce soit au niveau de ma confiance, que ce soit au niveau de... le fait d'assumer ma vision aussi. Euh, je suis quelqu'un de très ambitieux, mais des fois j'ai tendance à me limiter, de peur que cette ambition soit trop grande et que j'ai pas les épaules pour. Et Lingen, en fait, il est toujours là pour euh, me remettre les pieds sur terre, certes, mais aussi pour me rappeler que cette vision est atteignable. À partir du moment où on peut le rêver, normalement, on peut l'atteindre. Euh, maintenant, il y a, y a du travail, certes. Euh, ce n'est pas Lingen qui travaille à ma place, ça, je vais pas dire le contraire. Mais en tout cas, euh, c'est super agréable bah, de savoir à chaque instant euh, ce qu'il faut mettre en place et... Euh alors on passe vraiment de, de chouettes moments et je voudrais bah, en profiter pour le remercier aussi via ce témoignage euh, pour ce qu'il fait. On a encore plusieurs mois de mentorat qui nous attendent. C'est un programme encore plus poussé dans le sens où euh, bah, c'est euh, un accélérateur, un multiplicateur que qu'on qu qu imagine, qu'on imagine même pas quoi. C'est où <rire>